Bon. bonjour à tous et à toutes cher David, cher Jean-Renal merci beaucoup de, de cet accueil chaleureux pour Pierre, pour moi c'est vrai que ça, me fait ça nous fait extrêmement plaisir le livre, livre n'est pas officiellement sorti mais il est disponible dans toutes les bonnes librairies il paraît que sa date de sortie officielle c'est la semaine prochaine et, mais c'est vrai que j'ai été très heureux lorsque c'est à cause de Gilles même, il faut le dire à un moment, c'était fixé le 1er décembre, Gilles n'était pas là, enfin bon, Gilles Pinet, ancien directeur de l'ESU, mais du coup, on a maintenu le 1er décembre et la date est effectivement extrêmement euh, propice, puisque bon, le livre est disponible et c'est avec grand plaisir que, euh, disons, nous allons vous en parler. Euh, moi, je souhaite aussi, alors, tous vous saluer, à mes collègues, tous les présidents et <rire> nous sommes, euh, comme vous savez, je suis effectivement très attaché à Rennes et et je dois dire que je suis assez heureux que... Alors, je sais, Matt David m'a dit que cet événement, et je remercie aussi Édouard boin qui, qui nous avait contacté, cet événement est le premier de l'université de Rennes. Alors, voilà, je vous félicite parce que je crois que c'était quand même absolument nécessaire. Je tiens à le dire ici. Euh, voilà. Merci. Je suis très heureux que nous ayons maintenant une université de Rennes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, le, le, le réchauffement climatique, euh, donc, alors, je voulais dire aussi, ce, le, le titre « "Regard croisés » ne veut pas dire que nous avons vraiment travaillé ensemble avec Pierre, et euh, bien sûr, j'ai peut-être plus travaillé sur la partie euh, climatique, celle dont je vous parlais, Pierre sur la partie économique, mais euh, c'est aussi un regard dans la même direction, hein, vous le verrez. Hein, donc on a vraiment, euh, je crois, en partout, partageons euh, tous les deux tout ce qui est euh, dans ce livre, et euh, tout ce que nous en espérons, aussi de façon concrète. Alors la, la, la première chose, bien sûr, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Hein, c'est une réalité dans l'atmosphère. 2016 été l'année la plus chaude que nous ayons connue depuis, euh, euh, enfin, disons maintenant, 150 ans. Euh, c'est euh, après trois années très chaudes. C'est exact que c'est parce que c'est le phénomène El Nino, mais euh, même de, 2017 sera de nouveau parmi les années chaudes. Donc ce réchauffement n'est pas homogène, vous voyez, il est à peu près, il est deux fois plus important dans les régions polaires, mais euh, c'est une réalité. Le deuxième point pour euh, ce réchauffement climatique, ce n'est pas une surprise. Il faut pas, il y a 30 ans, nous sommes exactement sur les trajectoires prévues il y a une trentaine d'années dans les premières simulations climatiques. C'est très clair. Euh, bien, nous sommes... Euh, et euh, cette euh, trajectoire, à peu près deux dixièmes de degré par décennie, euh, est liée de façon claire à disons, la modification de la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre. Alors, vous voyez les trois principaux gaz à effet de serre sur lesquels nous agissons par nos activités. Euh, bien sûr, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Euh, le dioxyde de carbone, le gaz carbonique, qui a un lien très fort avec l'énergie, de l'utilisation des combustibles fossiles. Et pour la partie liée au méthane et au protoxyde d'azote, un lien avec, en tout cas une partie est liée à l'agriculture. Ce que nous avons fait à travers nos activités depuis 200 ans, eh c'est d'augmenter le chauffage. C'est ça l'effet de serre. On augmente le chauffage, la quantité de chaleur disponible pour l'ensemble du système climatique. Et euh, cette augmentation du chauffage est à peu près 1%. On a 1% de plus. De... Donc, ce n'est pas une surprise que si on chauffe, eh bien, la température augmente. Alors, c'est aussi une certitude. Pourquoi c'est une certitude Là, c'est le, le, le GIEC qui conclut que le réchauffement est sans équivoque. Parce que quand on regarde le réchauffement dans l'atmosphère, c'est un peu regardé par le petit bout de la lorgnette En ce sens que l'essentiel de cette chaleur supplémentaire, des 3 watts par mètre carré supplémentaire, va dans l'océan, 93%. En fait, il n'y a qu'un pour cent utilisé par l'atmosphère. Donc, bien sûr, c'est important de regarder l'atmosphère, mais que se passe-t-il dans l'océan Et là, le diagnostic est très clair. Élévation du niveau de la mer de 3 mm chaque année, 1 mm dû au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et puis à peu près une bonne moitié liée à la fonte des glaces, que ce soit les glaciers tempérés, Bon, bien sûr, les Alpes ne contribuent que pour 1%, mais l'Himalaya, les Andes, et puis, depuis une vingtaine d'années, le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest. Donc, des contributions très claires. Et on voit bien qu'à travers l'expansion le, thermique de l'océan et la fonte des glaces, nous avons, dans ces 3 mm par an, l'expression de deux indicateurs du de réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique est liée aux activités humaines. C'est aussi une conclusion très claire du dernier rapport du GIEC, dont j'ai été effectivement vice-président du groupe scientifique, puisque la conclusion est bien qu'une large part du réchauffement des 50 dernières années est déjà liée aux activités humaines. Nous sommes vraiment dans un monde dont nous modifions le climat de façon très claire et de façon relativement importante. Vous voyez, le réchauffement observé est de un, peu, un peu moins de 2 tiers de degré, ça c'est sur les 50 dernières années. Le gaz à effet de serre seul nous permettrait d'expliquer un degré, mais en fait il y a la pollution au sens trivial du terme, donc aussi des, ce sont aussi des activités humaines qui contrecarrent une partie du réchauffement. Une atmosphère polluée est bien sûr moins transparente, mais surtout dans les aérosols de pollution, les aérosols sulfatés, une partie joue le rôle de noyau de condensation, et donc une atmosphère polluée, il y a plus de neon de condensation, ce qui change les propriétés microphysiques des nuages et ce qui contribue, on parle là d'effet indirect, euh, plutôt à un refroidissement. Donc quand on regarde l'un dans l'autre, eh euh, les activités humaines, ce qu'on attend des activités humaines, euh, 7 dixièmes de degré dans ce cas, est à peu près compatible, enfin est vraiment du même ordre de grandeur que ce qu'on observe depuis 50 ans, à peu près 7 dixièmes de degré. A l'inverse, ce qu'on attend des causes naturelles de modification du climat, soit les modifications de l'activité solaire ou bien l'activité volcanique ou la variabilité naturelle n'excèdent pas un dixième de degré. Donc le diagnostic pour nous est très clair. Euh, le, le, vraiment, ce réchauffement est lié de façon quasi certaine aux activités humaines. Alors, vers quoi allons-nous Eh bien, nous allons vers un réchauffement d'autant plus important que nous émettrons des gaz à effet de serre. Euh, bien donc, dans les rapports du GIEC, nous essayons de simplifier en présentant deux scénarios. Alors, je vais vous parler d'abord d'un scénario émetteur. Si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, si on ne faisait rien, nous irions vers des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Or, vous voyez déjà 1 degré, eh c'est un climat. Le réchauffement est perceptible dans ma Bretagne natale, ici, dans les années 60, les hivers étaient de, de 1,5 degré plus froid, voire 2 degrés plus froid, ou dans les années 50 qu'ils ne sont actuellement. Donc, c'est un réchauffement perceptible. Alors, dont je dis souvent qu'il n'est pas encore dangereux, pour, en particulier dans l'Europe, mais euh, disons, cette, cette façon de voir se modifie parce que quand on regarde cette canicule du mois de juin au Portugal, qui est clairement à l'origine, avec la sécheresse de la propagation de feux de forêt et d'une centaine de morts, et eh bien, même dans nos régions, ce réchauffement est non seulement perceptible, mais il commence à, à devenir dangereux. Et évidemment, il est déjà dangereux aussi dans d'autres régions. Bien sûr, on peut parler aussi des cyclones. Alors, l'attribution n'est pas, pas facile. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on attribue tous ces phénomènes climatiques aux, tous ces phénomènes extrêmes au changement climatique, mais c'est clair que, euh, disons, ça nous alerte sur euh, les problèmes que posent les événements extrêmes. Alors, en fait, là, il y a cinq catégories d'impact. Et si le réchauffement est disons de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, eh bien, quelle que soit la catégorie d'impact, les conséquences que l'on regarde, que l'on examine, eh bien, les conséquences sont élevées, voire très élevées. Et il faut bien voir que dans ce scénario, le réchauffement n'est pas à l'équilibre à la fin du siècle. On pourrait aller vers 6 à 8 degrés supplémentaires à la fin du siècle prochain. C'est énorme. Donc de quoi parle-t-on je ne vais, vais pas, euh, disons, aller trop loin dans, les, voilà, dans la première tégorie, catégorie. Acidification de l'océan, par exemple, l'océan serait deux fois plus acide. Je vais à la fin du siècle qu'il ne l'était au début du siècle dernier, avec des conséquences sur tout ce qui forme à partir de calcite, de calcaire. C'est le cas de, des, coquillages, des coquilles des coquillages que nous aimons bien, mais aussi, bien sûr, des récifs coralliens. Les extrêmes climatiques qui auront tendance à s'intensifier, que ce soit pour les sécheresses, pour les inondations dans certaines régions, pour les canicules, pour les cyclones qui risquent de devenir de plus en plus intenses, pour les populations, on va parler de, de réfugiés climatiques, de ressources en eau. Bien sûr, il y a un lien entre sécurité alimentaire, ressources en eau et, et, et bien sûr réfugiés climatiques. On se sent que dans certaines régions, eh bien, la sécurité alimentaire ne pouvant plus être assurée, eh bien, il y a ce, disons, bien sûr, cette, ces mouvements de population. Et puis, il y a aussi la sécurité au sens sécuritaire du terme. Des, une des, disons, une des conclusions du GIEC, c'est un accroissement du risque de conflit. Et en fait, quand on regarde l'ensemble des conséquences du réchauffement climatique, le premier risque, c'est l'accroissement des inégalités. C'est pour ça qu'il faut aussi regarder, l'œil d'un économiste est très important. C'est vraiment l'accroissement des inégalités, aussi bien entre pays qu'au sein des pays, entre couches de la population, est au cœur de ce problème de réchauffement climatique. Bien sûr, il y a d'autres phénomènes, que, disons, d'autres problèmes environnementaux que, que celui-là. Euh, perte de biodiversité, euh, disons, modification des écosystèmes, et bien sûr, l'osure est au cœur de tous ces problèmes. Euh, érosion des sols, pollution, des problèmes de santé et d'environnement, mais en général, je ne vais pas aller dans le détail, le réchauffement climatique, s'il est important, exacerbe tous ces problèmes environnementaux qui, par eux-mêmes, sont déjà des problèmes. Et puis les phénomènes irréversibles, euh, la montée du niveau de la mer, la fonte du permafrost et euh, le risque de, de dégagement de, de quantités de méthane ou de gaz carbonique qui s'ajouterait à ceux que, que nous formons. Donc, euh, les, les, le coup des, voilà, le, donc le nombre des catastrophes a été multiplié par trois euh, par depuis, je crois, une, une soixantaine d'années. Euh, avec donc, la, la largeur, c'est le nombre des catastrophes et puis euh, le, leur coût, vous voyez, euh, disons, le. La taille du rond est proportionnelle au coût, et bien sûr, les, les coûts les plus importants, ça reste pour 2005. On parle de 200 milliards chaque année euh, sur, sur, des, sur des coûts liés aux extrêmes climatiques, cyclones, sécheresses, canicules. Euh, voilà, donc c'est multiplié par 4 en 30 ans, et évidemment, c'est un des risques d'augmentation des événements extrêmes en général qui est devant nous. Euh, voilà des, des, simplement des illustrations euh, très rapides. Pierre aime bien cette figure montrant que bien, a, même en Californie, on peut avoir un, un, disons un lac de retenue qui est plein, mais quand il n'y a plus de précipitation, eh bien, ce lac est complètement vide. Euh, donc Il s'agit là du lac Folsom en Californie. Euh, des inondations, alors il faut être très prudent sur l'attribution, mais il est clair que euh, disons, les modifications des inondations importantes, des quantités d'eau trop élevées l'an dernier, ont été à l'origine d'une de, baisse des rendements du blé, alors que euh, sur les dix premières années de ce siècle, c'est plutôt l'absence, la sécheresse en général, qui fait que les, les rendements en blé, y compris en France et en Europe, euh, ont tendance à stagner. Une surprise, par exemple, eh bien, cette, euh, ça c'est cet été, euh, Ophélia, qui était un, un cyclone, est venue, euh, disons, se frotter jusque vers l'Irlande, ce qui était carrément exceptionnel. On ne sait pas euh, qu'il y aura des cyclones qui viendront jusque dans l'altitude, mais là en tout cas vous voyez toujours euh, cette, euh, disons, vraiment ce, cet œil cyclonique qui, qui persistait, bien sûr de façon moins intense, jusque vers l'Irlande, et ça a été une véritable surprise. L'été 2017, quand on regarde eh bien, voilà, des, des choses que nous avons apprises, hein, des canicules de sécheresse historique dans plusieurs pays, euh, donc des articles extrêmement euh, euh, clairs, hein, donc le réchauffement climatique risque de rendre des régions quasiment inhabitables, c'est-à-dire des régions où on ne pourra plus sortir euh, l'été, euh, aller vivre dehors l'été. Voilà, donc 150 000 morts chaque année en Europe à cause du réchauffement climatique. Là aussi, c'est des articles qui sont parus cette année. Et par exemple, actuellement, quand on regarde les canicules en Europe, il y a à peu près 5 des habitants de l'Europe qui, qui doivent y faire face. Et eh bien là, ce sera pratiquement deux, deux, deux, deux Européens sur 3 qui auront à faire face à des, canicules, à, disons, à des canicules à répétition. Pour la France, eh bien... Euh, voilà, donc la France, dans un scénario émetteur, euh, le réchauffement est de 4 à 5 degrés, plus, moins élevé, alors on est un peu favorisé dans nos régions, hein, moins élevé sous les régions ouest qui sont euh, sous l'influence de l'Atlantique, plus à l'est. Et ce qui, ce qui est quelque chose qui a été assez marquant euh, cet été également, c'est cet euh, article de collègues de, de Météo France. Euh, eh bien, quand on, là on parle de température record, hein, les températures record dans chaque station de il y a une température record, évidemment c'est l'été, ça a pu n'arriver qu'une fois, hein, donc qu'une journée, mais il y a une température record dans chaque station. Actuellement, elles sont pratiquement en France partout de 42 degrés, et c'est pour illustrer le fait que quand les extrêmes climatiques s'éloignent plus de la moyenne que, que les températures. Quand on regarde les températures d'été qui augmenteraient de 5 à 6 degrés, eh bien, les, les températures record, elle, pourrait augmenter de 10 à 15 degrés, jusqu'à 15 degrés sur l'est de la France. On pourrait avoir des températures records euh, jusqu'à 55 degrés. Vous voyez qu'on rentre dans un autre monde, et y compris juste près de, 40, euh, près de 50 degrés dans nos régions. Donc, euh, un, un des problèmes aussi qui est, qui est celui des précipitations, euh, voilà, avec ce risque, évidemment, de moins de précipitations sur le pourtour méditerranéen, en particulier l'été, plus d'évaporation. Donc, là aussi, ça affecte les ressources en eau, les pratiques agricoles, bien sûr, dans la mesure où ça touche le nord de l'Afrique, l'ensemble du pourtour méditerranéen, c'est une des causes que j'ai évoquées de l'accroissement des réfugiés climatiques, et on l'a déjà vécu cet été, le risque accru de feux de forêt. Alors, tout cela pour, je crois que vous êtes convaincus, en gros, il ne faut pas ce scénario émetteur, il faut tout faire pour l'éviter, pour ne pas continuer sur le chemin sur lequel nous sommes, et ce qu'il faut faire, tout le monde en est convaincu, c'est y compris nos décideurs politiques, puisque c'est ce qui est inscrit dans l'accord de Paris. C'est une décision politique de prendre des mesures pour que le réchauffement climatique soit maintenu en deçà de 2 degrés. Alors vous voyez, dans ce cas-là, bien sûr, ce sera déjà un climat différent de celui d'aujourd'hui. Euh, disons qu'il euh, faudra s'y adapter, mais si le, le réchauffement climatique est maintenu en deçà de 2 degrés ou bien en deçà de 2 degrés, on a quand même des capacités d'adaptation. Le problème, c'est que si on veut maintenir en deçà de 2 degrés, eh bien... Euh, on s'y prend peut-être un peu trop tard. Et en tout cas, euh, c'est un véritable défi. C'est un véritable défi puisque, euh, disons, nous en donnons les, les contraintes, d'une certaine façon, euh, pour avoir plus de deux chances sur trois de rester en dessous de 2 degrés, il ne nous reste plus que 800 milliards de tonnes de gaz carbonique à émettre. En gros, c'est la quantité cumulée que vous mettiez de gaz carbonique aujourd'hui ou demain dans l'atmosphère ne change pas grand-chose. Mais la quantité cumulée de gaz carbonique, et d'ailleurs nous sommes toujours sous l'effet des, des, des émissions que nous avons faites au cours des 50 dernières années, et bien, globalement, il ne nous reste plus qu'une quarantaine d'années au rythme actuel, hein, puisque nous sommes à 40 euh, milliards de tonnes par an, 20 ans au rythme actuel, et ça, ça représente moins de 20% des réserves facilement accessibles de combustibles fossiles. Donc on voit bien à travers ces chiffres que ce qui est nécessaire, c'est un véritable changement de mode de développement. Alors, ce ne sera possible, alors évidemment, l'accord de Paris ne dit pas « on va mettre 20 ans au rythme d'aujourd'hui, puis rien du tout », mais euh, définit des... Donc, ça sera, cela sera possible, si et seulement si, donc il faut stabiliser rapidement les émissions. Le GIEC dit clairement qu'il faut le faire d'ici 2020, il ne reste plus que 3 ans pour agir, c'est très clair, par rapport, et il faut ensuite qu'elle décroisse très rapidement, euh, division par 3 entre 2020 et 2050. Neutralité carbone dans la seconde partie de ce siècle et nécessité de recourir à des émissions négatives. Non seulement nous laissons aux jeunes d'aujourd'hui, je suis content qu'il y en ait là, mais disons un monde auquel ils devront en tout état de cause s'adapter, parce que rester en dessous de 2 degrés, ce n'est pas gagné, mais aussi, en gros, on leur demande de trouver des moyens de pomper du gaz carbonique de l'atmosphère, de pomper du CO2. Si on veut rester en dessous de 2 degrés, tous les scénarios parlent d'émissions négatives. Alors, le problème, c'est qu'il y a vraiment un fossé entre euh, ces engagements hein, et les engagements des pays et l'objectif de 2 degrés. Ça a été rappelé dans un récent rapport de l'ONU. Il y a à peu près 35 à 40 d'émissions en trop actuellement par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire de 2 degrés. En fait, nous sommes plus sur des trajectoires 3, 3 degrés 3,5 degrés. Ceci étant, et c'est un peu le message que nous souhaitons dire, c'est le message du GIEC, techniquement, ça reste techniquement possible, économiquement viable, même si c'est difficile. C'est un peu ça le message. Euh, voilà, et je pense qu'une, donc on a bien sûr eu la COP23 qui était mentionnée. Ça s'est déroulé à peu près normalement, c'est la conférence climat de l'an prochain qui sera la plus importante, puisqu'on va avoir un rapport du GIEC sur 1,5 degré. Mais la mauvaise nouvelle de, de cette COP, c'est l'annonce de, vous voyez, les émissions de, de gaz carbonique euh, qui, commençaient, enfin, qui avaient stagné à l'échelle planétaire entre 2014, 2015, 2007, ont de nouveau commencé à, ont recommencé à augmenter de l'ordre de 2% en 2017. Et, et ça, c'est, disons, dans, dans cette nécessité d'avoir une stabilisation euh, de l'effet de serre d'ici 2020, ce n'est euh, évidemment pas une, une bonne nouvelle. Il faut vraiment... Euh, aller de l'avant et c'est tout euh, euh, vraiment le défi euh, alors de relever l'ambition de l'accord de Paris. Maintenant, je vais passer la parole à Pierre. Euh, voilà parce que qui va nous dire. En gros, euh, on a réfléchi à comment on pouvait le faire en restant, ça reste possible, nous semble-t-il. Et euh, mais c'est aussi euh, un véritable changement de paradigme que Pierre va vous exposer. Bonjour à tous, euh, je pense que si on est si nombreux aujourd'hui, 450 inscrits en 24 heures, c'est qu'on sent tous que ça devient grave qu'on ne peut pas continuer à multiplier les colloques et les conférences internationales sans agir, et que ce n'est sans doute pas trop tard pour agir, mais qu'il faut qu'on rassemble nos forces. Euh, C'est sans doute pour ça qu'on est euh, si nombreux, heureux de se retrouver, mais en même temps tous un peu stressés, parce que la situation devient quand même assez flippante. L'autre jour, j'étais chez Jean et Brigitte, et j'ai eu du mal à dormir, Jean m'expliquait, me redisait, on n'a plus que trois ans, tu as vu cette étude, on a... et pour de vrai, on n'a plus que quelques années, ça fait 30 ans que Jean et d'autres ont fait les découvertes fondamentales sur le lien entre le CO2 et la température. Du coup, six mois plus tard, Reagan, Thatcher acceptaient de créer le GIEC parce que ça devenait une évidence. Donc depuis 30 ans, grâce au travail des scientifiques, il y a une, une évidence qui s'impose. Et puis grâce ou à cause de la gravité de la situation. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à agir avant que ce soit trop tard, avant que le système s'emballe. Je me souviens, la dernière fois qu'on était à Rennes, tu disais que 2017 devait être une année plus fraîche parce que 2016 avait été exceptionnelle à cause de El Niño. Et tu avais dit, en 2017, ce sera plus compliqué de parler du climat parce que ce sera une année plus fraîche. Mais hélas, l'année n'est pas franchement plus fraîche. Donc ça veut dire sans doute que le problème... Et est vraiment en train de, de s'aggraver. Donc l'engagement de Facteur 4, c'est l'engagement qui a été officiel. Donc Jean vient de redire que le but pour toute l'humanité, pour toute notre planète, c'est d'arriver à vivre bien. Il ne s'agit pas de s'enfermer, se, de, de ne plus rien manger, ne plus jamais bouger de, et de vivre avec euh, zéro degré euh, dans sa maison. Donc de vivre bien en étant capable, au niveau de l'ensemble de l'humanité, de diviser par trois nos, gaz à émission, nos émissions de gaz à effet de serre. C'est le but pour l'ensemble de la planète. Ce qui veut dire pour les pays riches, qui consomment beaucoup plus, qui émettent beaucoup plus, euh, d'arriver à, si l'ensemble de l'humanité doit arriver à diviser par 3, pour nous c'est diviser par 4 ou diviser par 5. C'était déjà l'engagement pris par la France en 2003, c'est Jean-Pierre Raffarin, c'est Jacques Chirac qui disent publiquement et qui mettent dans la loi que la France s'engage, qu'elle a une responsabilité importante, que les pays riches ont une responsabilité plus importante que les pays du Sud dans le, le stock global de CO2 qui a été émis. Et donc, on s'engage à arriver au facteur 4, à diviser par 4 nos gaz, à, euh, nos émissions d'ici 2050. Donc, c'est un chantier colossal, j'en l'ai dit. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut créer massivement des emplois. Il y a dix jours, on était ensemble en Pays basque. Et en Pays basque, ils ont fait une étude. Et peut-être que vous pourriez faire la même chose à, à, à, en Bretagne, voir concrètement, toutes les opportunités de création d'emplois. Ils ont fait un petit bouquin passionnant pour montrer comment en Pays basque nord, c'est-à-dire le Pays basque qui est en France, euh, on peut créer 10 000 emplois si on prend au sérieux. Et c'est très, très précis et c'est passionnant de se dire comment dans chaque village, dans chaque ville, on va créer effectivement des emplois si on prend cette question au sérieux. Au niveau de l'ensemble du pays, c'est l'ADEME, l'Agence pour les économies d'énergie, qui dit qu'on pourrait créer jusqu'à 900 000 emplois. On pourrait créer rien qu'en France jusqu'à 900 000 emplois si on se donne les moyens effectivement d'arriver à l'objectif de facteur 4. Donc d'un pays où il y a 4 millions de chômeurs, sans compter tous les pauvres et tous ceux qui sont plus dans les statistiques, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle si on peut en même temps euh, éviter la catastrophe climatique et en même temps créer 900 000 emplois, des emplois de qualité, des emplois durables, des emplois utiles, non délocalisables. La question est de savoir quand même comment financer le chantier tout le monde est d'accord pour dire que c'est rentable à court terme. Le président de l'université serait content si les dépenses de chauffage étaient, étaient plus faibles, s'il serait content sans doute d'éviter la catastrophe climatique, et en plus que les dépenses de chauffage soient plus faibles. Ça permettrait peut-être de créer quelques postes de chercheurs avec le même argent. On serait tous contents dans nos maisons de dépenser moins d'argent. Tous... voilà. Donc la question, c'est rentable d'éviter la catastrophe. Si l'ONU nous dit qu'il y aura 200 millions de réfugiés climatiques, on ne sait pas trop bien comment on fait pour accueillir 200 millions de réfugiés en Europe, quand on voyait déjà l'Allemagne 13 de néo-nazis parce qu'ils ont accueilli un million de personnes. Donc, on voit bien tous les coûts induits si on laisse faire le problème, au-delà de la souffrance humaine. Donc, tout le monde dit que c'est rentable à moyen terme. La question est de savoir comment on finance, comment on amorce la pompe. Et donc, il y a 5 ans déjà, euh, avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel, qui ne sont plus là, avec des gens de toutes générations, on disait pour sauver les banques en 2008, on a été capable de mettre 1000 milliards sur la table, et tant mieux, parce que si les banques s'étaient effondrées, ça compliquait les choses. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre aussi 1000 milliards pour sauver le climat Alors, Il y en a qui nous disaient « Ouais, super, vous avez raison. » Et puis il y en a qui disaient « Mais non, ce n'est pas sérieux, hélas, la Banque centrale ne voudra pas, ou les Allemands ne voudront pas. » L'argument pour tuer tout débat, c'est « Les Allemands ne voudront pas. » Et ça, ça, ça marche dans toutes les discussions, vous dites « Non, les Allemands, bon, ok, c'est fini. » Et puis tout d'un coup, coup, en novembre 2014, il y a un tabou qui tombe, craque, euh, C'est la Banque centrale européenne qui dit qu'il y a eu deux trimestres où la croissance était négative, comme on dit publiquement, c'est-à-dire qu'on est en train de retomber dans la crise. Et la Banque centrale européenne dit on va faire du quantitative easing pour faire peur aux gens, pour ne pas qu'ils regardent ça de trop près, on met des mots compliqués. En tout cas, on disait la planche à billets. Mais donc Mario Draghi annonce qu'il va créer 1000 milliards en disant on va créer 1000 milliards à partir de rien. On va, Mario Draghi a ce pouvoir de créer de la monnaie euh, et on va les donner aux banques. Comme ça, les banques vont relancer l'économie. Et... Schäuble et Merkel laissent faire. Et On raconte dans notre livre comment, comment la décision était en fait mûrie depuis longtemps, comment Obama en avait parlé avec Merkel, comment Tim Gettner avait fait 8 heures d'avion pour aller voir Schäuble. Et donc quand Draghi casse ce tabou, les 1 000 milliards, les Allemands laissent faire. Et non seulement il crée 1 000 milliards, c'est le quantitative easing de, de routine, mais de temps en temps, quand Mario ne sait pas quoi faire, là, en une journée, 233 milliards, c'était dans le journal Les Echos le 23 mars, en une journée, la Banque centrale européenne crée et prête à taux négatif. Je pense que quand l'université ou quand un centre de recherche a besoin d'argent, on ne vous prête pas l'argent à taux négatif, vous payez quelques taux d'intérêt. Mais là, Mario Draghi a tellement envie que les banques prennent cet argent pour relancer l'économie qu'en une seule journée, 233 milliards à taux négatif. Ce qu'on appelle les TLTRO. Euh, donc au total, si on regarde la totalité de tous les TLTRO qui ont été faits, le quantitative easing normal plus les target long term refinancing operations, comme on dit en Bernay, euh, ça nous fait 2500 milliards. C'est pour excuser mon accent anglais catastrophique. Donc au total, au total, en deux ans et demi, 2500 milliards qui ont été créés. Voilà. Et donc... Euh, on se demande où est-ce que ça va, puisque l'argent a été créé pour que les banques relancent l'économie. Et donc on a travaillé avec des gens de l'AFD, avec des économistes pendant tout l'été. On a regardé de près et on constate que c'est à peu près 11% de cet argent qui va dans l'économie réelle. Il y a effectivement les prêts aux ménages, les prêts aux entreprises, les prêts à l'immobilier, représentent 11% de ces sommes. Mais l'essentiel part à la spéculation. Aujourd'hui, c'est tous les mois ou toutes les semaines que les marchés financiers battent un nouveau record. C'est le Dow Jones, c'est le CAC 40, c'est le DAX euh, qui battent. Et donc, vous voyez, la dernière fois qu'il y a eu une crise financière, en 2008, le, le Dow Jones, le CAC 40 américain, était monté à 14 000 points avant de s'effondrer. Là, au début de l'année, il était à 20 000, puis 21 000, puis 22 000. Et l'autre jour, Trump exultait, great, great, c'est grâce à lui, il expliquait que, les, que les, les, les marchés financiers battaient toutes les semaines des nouveaux records. Et le FMI nous prévient tous les mois, il y a un rapport du FMI qui nous dit attention, on risque une crise financière plus grave que 2008. C'est tous les mois maintenant, autant en 2005, on était quelques-uns à alerter sur la possibilité d'une crise, il n'y avait pas beaucoup de monde qui nous prenait au sérieux, mais maintenant, honnêtement, le FMI, la Banque mondiale, la BRI, l'IF qui regroupe 600 banques privées, tous les mois maintenant il y a un rapport pour dire on joue avec le feu. L'éditorial de Nicolas Barré sur Europe 1, le patron des Échos il y a un mois, il citait le FMI, le FMI écrit l'économie mondiale est comme le Titanic, on accélère avant le choc. Voilà. Il y a un double problème, c'est ce niveau de spéculation et le besoin de dette qui n'a jamais été aussi important. Donc ça pose un problème fondamental quand même. Euh, est-ce qu'on peut en même temps, et en le sachant, accepter d'avoir une bonne grosse crise financière qui sera plus grave et plus générale que celle de 2008 et en même temps on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la transition énergétique donc on aura aussi le chaos climatique ou est-ce qu'on se dit qu'on n'est peut-être pas stupide, peut-être qu'on est capable de réfléchir, et que l'argent qui va aujourd'hui à la spéculation, puisque Mario Draghi a redit il y a trois semaines qu'il allait prolonger le quantitative easing, qu'il allait en diminuer le volume, mais qu'il augmentera peut-être, mais qu'en tout cas il allait prolonger le quantitative easing, est-ce qu'on ne peut pas se dire que cet argent, au lieu de nous préparer à la crise financière, va pour financer surtout nos territoires, en Bretagne, en Languedoc, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Afrique, que ça va servir pour financer la transition énergétique. C'est la première Chose qu'on propose, donc on plaide, on va lancer une initiative européenne avec des gens de, de 8 pays déjà. On va lancer dans une semaine, dans, exactement dans une semaine, l'idée d'un pacte européen, puisque après la décision de Trump de sortir de l'accord de Paris, les dirigeants européens, Mme Merkel, M. Macron et les autres, ont dit deux choses. Ils ont dit « l'Europe doit être exemplaire ». Si les États-Unis sortent du jeu, l'Europe doit faire le maximum sur son territoire et pour aider les pays du Sud. Et par ailleurs, Madame Merkel, Monsieur Macron disent que l'Europe va mourir si elle n'a pas un nouveau projet, un peu enthousiasmant, et qu'il faut, d'ici la fin 2018, dire quel est le nouveau projet. Encore il y a un mois, à Francfort, Mme Merkel et Monsieur Macron disaient qu'il faut que les citoyens s'impliquent et que dans un an, fin 2018, on sache où va l'Europe. Est-ce qu'on veut une Europe de la défense Est-ce qu'on veut un Parlement de la zone euro Et nous, on voudrait imposer l'idée que dans un an, les chefs d'État disent « Banco, on fait un traité sur le climat ». L'Europe est née avec le charbon et l'acier. L'Europe peut renaître avec un pacte, un traité qui dit « Pendant 30 ans, on prend au sérieux la question du climat et pendant 30 ans, il y a des financements pour la, la transition énergétique ». C'est aussi l'occasion, il y a ici des, des chercheurs. Parmi les gens qui soutiennent notre initiative, il y a Michel Spiro, qui est l'ancien patron du CERN. Vous savez, le CERN, c'est 10 000 chercheurs qui cherchaient le boson de Higgs et qui l'ont trouvé. Et accessoirement, en cherchant le boson de Higgs, ils ont inventé Internet et les écrans tactiles. Voilà. Et Michel Spiro dit que l'enjeu climatique est fondamental et c'est l'occasion. En même temps, il y a du boulot pour des maçons et pour isoler tous les bâtiments publics et privés, mais il faut aussi... Améliorer fort, il y a un effort de recherche puissant à faire pour mieux comprendre la question climatique. Il y a un effort puissant de recherche sur le stockage de l'énergie, sur des moyens de transport qui consomment moins d'énergie, sur des ordinateurs. On est tous branchés sur des réseaux, mais qui bouffent une énergie fabuleuse. Donc, est-ce qu'on est capable d'innover Donc, c'est quand Kennedy dit on va aller sur la Lune, il y en a qui se disent qu'il a pris un coup de soleil. Et puis, il y en a qui sont enthousiasmés. Et sept ans plus tard, on va sur la Lune et ça crée créé 400 000 emplois. Et l'innovation a permis d'irriguer toute la société américaine. Peut-être que de sauver la planète est aussi important que d'aller sur la Lune et mérite qu'on y mette de l'argent et en même temps du boulot au quotidien dans toutes nos rues et du boulot pour des chercheurs. Donc la première idée, le premier pilier de ce, ce pacte qu'on propose au niveau européen, c'est de dire que tout ce qui est rentable à 10, 15 ou 20 ans peut être financé par des, que l'argent de la Banque centrale, au lieu d'être prêté à taux zéro ou taux négatif à la spéculation, va sur ce, ce, ce, ce plan euh, climat. Mais... Ça ne contiendrait que le chantier, qui est déjà colossal, sur le territoire européen. Et puis, il y a quand même le reste du monde. Là, on reprend la carte qui a été faite par Lilian Thuram et Jean-Christophe Victor, vous savez, qui animait l'émission d'Arte, qui est là, il est mort il y a quelques mois, et qui était un ami, et qui montre quand même qu'il n'y a pas que l'Europe. C'est une façon de voir le monde un peu différemment, mais c'est les bonnes proportions. Hein, et qui voit que l'Europe, c'est important, évidemment, pour montrer que, contrairement à ce que dit Trump, qu'il y a un autre modèle qui est possible, et contrairement à ce que dit Trump, on peut en même temps lutter contre le réchauffement climatique et créer des emplois. Mais euh, il a quand même, la question est à savoir aussi quand même qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique, pour l'ensemble de la planète, mais aussi pour l'Afrique, quand on croise l'évolution démographique de l'Afrique et les problèmes de sécheresse en particulier ou de, euh, auxquels elle va être confrontée, s'il n'y a pas un effort important pour aider l'Afrique à aller vite vers des énergies renouvelables et pour une politique d'adaptation. Jean a très bien montré que le coup est parti, on n'aura pas un zéro réchauffement. Mais la question est d'avoir comment est-ce qu'on limite le réchauffement et comment, avec le réchauffement qu'on subit, on s'adapte pour que les populations puissent vivre dignement sur leur territoire au lieu de devoir quitter l'endroit le, où elles sont nées. Donc il y a un effort énorme à faire pour l'Afrique. Euh, le président du Parlement européen redisait il y a une semaine qu'il faudrait donner 40 milliards chaque année. Nous, quand l'Europe s'est reconstruite après-guerre, il y a eu un plan Marshall et 80% des sommes, c'était des dons. Ce n'était pas des prêts, c'était des dons. Les États-Unis avaient compris que la logique classique « l'Allemagne va payer », qu'on avait mis en place après la Première Guerre mondiale, ça avait donné un drame. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, on change de logique, on comprend qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et 80% de l'argent qui arrive en Europe, ce sont des dons. Après ça, les Américains ont eu des retours dans les carnets de commandes pour les industries. Mais d'abord, symboliquement et puis fondamentalement, concrètement, 80% de l'argent, c'est des dons. Et si on veut aider l'Afrique et les pays du Sud, il faut être capable aussi de faire des dons, ce qui suppose qu'il y ait pour l'Europe des ressources propres. C'est aussi ce que disait Emmanuel Macron dans son discours de la Sorbonne, et beaucoup l'ont applaudi, en disant qu'il fallait une Europe beaucoup plus ambitieuse et qu'il fallait un budget de plusieurs centaines de milliards. Je fais partie des gens qui pensent effectivement qu'il faut une Europe plus ambitieuse et qu'il faut un vrai budget, mais plusieurs centaines de milliards, comment on les trouve Une des pistes, au-delà de, du combat sur la taxe Tobin qui est très important, au-delà de la question de la taxe CO2, d'un corridor sur le prix du CO2 qui est aussi très important, mais là on vous fait la version courte ce matin, euh, c'est comment trouver des ressources propres pour l'Europe, euh, c'est en particulier comment lutter contre le dumping fiscal européen. Cette courbe, ça monte depuis, c'est les KPMG, hein, c'est un des cabinets d'audit les plus euh, sérieux, ou les plus connus, ou les deux. Euh, depuis 1993, vous voyez l'évolution de l'impôt moyen sur les bénéfices. Il n'y a jamais eu autant de bénéfices. Les bénéfices explosent, les dividendes, les bénéfices non réinvestis explosent dans tous nos pays. Il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais dans tous nos pays, comme le voisin l'a fait, l'Angleterre a baissé son impôt, puis le Luxembourg a baissé son impôt, donc on baisse tous nos impôts. Et maintenant, c'est quand même le monde à l'envers. Les chiffres, derniers chiffres disent qu'en Europe, là je n'ai pas produit la courbe, mais les chiffres en 2016, c'est que le taux moyen d'impôt sur les bénéfices en Europe est tombé à 20%, 20% alors qu'aux États-Unis, il est à 38%. Trump veut le, supprimer, enfin, veut le diviser par deux, c'est un des éléments de la réforme que Trump veut faire passer, mais aujourd'hui aux États-Unis, ça date de Roosevelt, parce que quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1933, il y avait le même problème. La Floride baissait son impôt, puis le Texas baissait son impôt, et c'était cool pour les entreprises qui faisaient du tourisme fiscal. Mais il n'y avait plus d'argent pour, pour l'action publique. Et donc Roosevelt, en trois mois seulement, en trois mois, Roosevelt fait un impôt fédéral en disant on prendra 35 partout. Qu'on soit en Floride ou au Texas, c'est Washington qui prélève 35 Et Washington en garde une partie pour les projets fédéraux et puis renvoie au Texas ou à la Floride en fonction de leur population. Donc aux États-Unis, il y a un impôt fédéral qui est à 35 Et puis il y a des petits impôts des États fédérés qui sont en moyenne à 3 Mais donc c'est quand même... Étonnant de se dire qu'aux États-Unis, un pays libéral, l'impôt sur les bénéfices est en moyenne à 38, et les actionnaires ne meurent pas, ils arrivent à vivre hein, en laissant 38% de leurs bénéfices à la collectivité, et en Europe, on est à 20. Donc la proposition qu'on porte avec Jean et puis avec tous ceux qui vont signer cet appel, c'est de dire si on veut avoir des ressources propres pour l'Europe, pour aider l'Afrique et les pays du Sud, pour la politique de recherche, aussi pour financer les travaux, ce qu'on propose, c'est que par exemple, si tous les travaux, si l'université doit se mettre aux normes, que 20% de la facture soit payée par l'Europe, ça aurait de la gueule que chacun de nous, si on doit faire des travaux, on puisse se dire que l'Europe paye concrètement une partie des travaux, ce qui rend plus facile et plus accélérer le mouvement. On propose qu'il y ait un impôt, une contribution climat de 5%. C'est raisonnable, ce n'est pas la mort, mais au niveau européen, ça fait 30 ans qu'on en parle. Jacques Delors déjà disait qu'il fallait un impôt européen. Mario Monti a rendu un rapport il y a un an pour dire que l'Europe allait mourir s'il n'y avait pas des nouvelles ressources propres et que la meilleure solution, ce n'est pas de taxer les personnes, mais c'est de taxer les bénéfices. Donc, on propose qu'il y ait un impôt européen, une contribution climat de 5%. Et si on a ne serait-ce que 5%, ce qui n'est quand même pas la mort, les actionnaires pourraient comprendre, ou on leur expliquerait, ça, fait, ça permet chaque année de dégager au moins 100 milliards 100 d'euros milliards au niveau européen. Si c'était juste la zone euro, mais si c'était plus large, ça rapporterait évidemment plus de 100 milliards et puis peut-être que c'est comme la CSG, d'abord on l'a crée, d'abord on convainc les gens que c'est possible, la moitié des gens hurlent et puis finalement tout le monde est d'accord pour la CSG pour dire que c'est un bon impôt et on l'augmente petit à petit. Donc peut-être qu'on peut mettre le pied dans la porte au niveau européen et dire qu'il faut un impôt fédéral et que les gens se rendent compte que c'est une fiscalité intelligente si elle est bien gérée, si on en contrôle l'utilisation. Donc au total, de même qu'on parle des voitures hybrides, je suis sûr qu'à Rennes il y a des, des véhicules hybrides qui, qui, qui fonctionnent et c'est plutôt un progrès, euh, on pourrait avoir un pacte avec un financement hybride. D'un côté tout ce qui est rentable à 10 ou 15 ans euh, ou 20 ans est financé par des prêts à, à taux zéro, qui, partent, euh, qui au lieu d'aller à la spéculation euh, vont dans l'économie réelle. Et puis taxes pour augmenter le prix du, du carbone, taxes Tobin et impôts sur les bénéfices, ça nous fait un vrai gros financement, bien solide, bien pérenne. Et du coup, Très concrètement, si chacun de nous doit isoler la maison où il habite, l'immeuble où il habite, ou le bureau où il travaille, ou l'usine, on montre comment la collectivité pourrait permettre de diviser par deux la facture. Que si, on, si ce que dit la dame est juste, si on crée 900 000 emplois en France, ça fait 900 000 personnes qui vont retrouver du boulot, ça fait 900 000 personnes qui vont payer plus de TVA, qui vont cotiser pour la sécu, ça fait 600 000 chômeurs de moins. C'est pas mécanique, mais il y a, il y a, en gros ça fait des économies pour l'UNEDIC. Ce que dit Jean Tirole aussi dans son bouquin, c'est qu'on peut internaliser, mettre au service des acteurs les bénéfices que va faire la collectivité. Donc on montre comment les États membres, la France ou l'Italie, pourraient payer C'est rentable. Vu les économies qu'ils vont faire sur le chômage ou vu les nouvelles ressources, qui peuvent payer 30%. Que si on a créé la contribution climat de 5% sur les bénéfices, l'Europe peut payer 20% de la facture. Et donc ça veut dire que les travaux qu'on devra faire dans une université, dans une usine, dans une mairie, dans une, un gymnase, on peut dire que la collectivité paye la moitié de la facture et qu'on n'a plus à payer que l'autre moitié et qui est payée par des, des financements à taux zéro. Et on s'y retrouve parce que si on n'ouvre pas les fenêtres pendant tout l'hiver, on va vraiment faire des économies sur nos dépenses de chauffage et que donc, les premières années, ces économies serviront à rembourser les prêts et qu'après ça, ce sera pour notre portefeuille. Donc, ça permet du coup, si on divise par deux le, le coût pour les, les personnes, pour les entreprises, pour les universités, pour les, les individus, si on divise par deux, on peut sans doute avoir un débat sur comment rendre obligatoire ces travaux, si, on, si tout le monde a compris que le problème du climat devient fondamental, et si la collectivité finance la moitié, et s'il si y a une ingénierie au niveau du territoire, si on, moi je ne sais pas à qui m'adresser pour faire le diagnostic thermique, je ne sais pas à qui m'adresser pour faire les travaux, et je n'ai pas 20 heures à, à contribuer, donc il faut qu'il y ait aussi un service public qui soit au niveau local pour nous aider à savoir qui fait le diagnostic, qui fait les travaux qui c'est qui vérifie. Donc il y a encore une, un gros boulot à faire, mais l'ADEME est Parmi les gens qui nous soutiennent, il y a l'ADEME et ils sont déjà euh, prêts à faire ce travail avec d'autres. Donc on pourra sans doute dire qu'on rend obligatoire les travaux. Si tout le monde a compris que la question du climat est fondamentale pour notre avenir, ce n'est pas juste le problème de quelques écolos ou de Nicolas Hulot, mais si tout le monde comprend que c'est fondamental, que ça peut être une bonne chose pour le pays, que ça peut être une bonne chose pour moi, pour mon portefeuille à moyen terme, et si la facture est divisée par deux, on peut se dire que dans 15 ans, dans 20 ans, tout le monde doit avoir mis aux normes ces, ces bâtiments d'usines, d'universités, de mairies ou de, de, mairie, de, de domiciles. Les, je reviens à la création d'emplois, donc au Pays basque, donc peut-être qu'en Bretagne, peut-être que ce genre d'étude a déjà été faite, mais on ne l'a pas encore lu, mais ou sinon vous pourriez la, la lancer, ce serait intéressant de montrer comment sur un territoire, donc les, les, les créations d'emplois sont très variées, c'est de la réhabilitation de logements, évidemment, c'est isoler les bâtiments, c'est de la mobilité soutenable, mettre en place des transports en commun, des, des systèmes d'autopartage, de, c'est le traitement des déchets, pour recycler les déchets, au lieu de tout foutre à la benne, recycler, faire de l'énergie à partir de la biomasse et, et recycler le matériau qui peut l'être. C'est l'agriculture où on met moins de pesticides, moins de produits qui viennent du pétrole et polluants, et plus de, de salariés. L'autre jour, j'étais chez un copain qui est paysan de la Confédération paysanne. Autrefois, il y avait trois adultes qui vivaient sur la ferme. Maintenant, il y a quatre adultes. Ils mettent moins d'argent dans les engrais et dans les pesticides et ils mettent plus d'argent dans la masse salariale. Mais donc déjà, on voit que sans changer les grandes règles du jeu, il faut sans doute changer les grandes règles du jeu, mais on voit déjà sur une ferme très concrète comment on peut créer un tiers d'emplois en plus en évoluant vers une agriculture plus durable. Il y a besoin d'accélérer le mouvement et d'accompagner humainement et financièrement ces évolutions. Activité forestière dans le bouquin, on raconte, c'est aussi un ami de David, David sourié que Jean-Louis Curette, qui est un copain, qui est maire d'un petit village au moins 800 habitants, c'est pas Rennes, mais ça compte aussi. Ils se sont mis à cinq villages ensemble pour faire un, une, un système de chauffage. Et donc, il y a plusieurs immeubles. Il y a les deux lycées, de la, le lycée normal et le lycée agricole. Il y a, enfin, et, et ça a créé avec de la biomasse. Au lieu d'acheter du pétrole qui vient des pays arabes, au lieu d'acheter du gaz qui vient de chez M. Poutine, c'est avec de la biomasse locale et avec les effluents du lycée agricole qui se chauffe pour, le, pour des milliers de personnes euh, et ça marche et ça crée sept emplois locaux, durables et ça a fait baisser leur facture de 10%. Voilà. Si je parle de M. Poutine et des pays arabes, c'est parce qu'il y a un mois, le président Poutine a reçu le roi d'Arabie et ils se sont mis d'accord pour dire qu'ils allaient ensemble faire remonter le prix du pétrole et du gaz. Voilà. Donc ça veut dire que même s'il n'y avait pas la question du climat qui est, qui est massive, même si n'y n'est pas la question du climat, la question de comment sortir de notre dépendance aux, aux énergies fossiles, c'est ce une vraie question, euh, parce que son, ne serait-ce que du point de vue économique. C'est l'occasion, au-delà de relancer l'Europe, avoir un projet pour l'Europe, c'est aussi l'occasion de donner la parole aux citoyens et de créer des, des groupes de citoyens qui s'intéressent. En France, on a une vision de l'énergie, c'est euh, un monopole EDF et c'est la même énergie partout. On voit en Allemagne comment, depuis qu'ils ont décidé d'accélérer les énergies renouvelables, il y a plein de coopératives de citoyens qui se développent. Ici, ce sont des parents d'élèves qui se sont dit bah, « tiens, on pourrait mettre du photovoltaïque sur, le, sur les toits du gymnase et de l'école ». Au début, c'était juste sur le toit du gymnase et de l'école, et puis finalement, tout le quartier rentre dans la coopérative et fait euh, de, de, du photovoltaïque, et ça devient une ressource. Ce qui était au début des problèmes à régler pour parler poliment. La question du climat, c'est un, une tuile qui nous tombe dessus. Ça devient une opportunité euh, d'avoir de, des ressources pour cette coopérative, pour ce, cette école, pour la mairie et, et ça, de créer deux emplois. Dans la, voilà. Donc on voit comment en Allemagne, ce n'est pas juste un grand opérateur, on a besoin de service public, évidemment, hein, mais on, on voit comment des coopératives citoyennes se développent. Ici, c'est du photovoltaïque, ici, c'est de la géothermie, ici, c'est de la biomasse. Les solutions ne seront pas les mêmes en Béarn, en Bigorre, en Bretagne-Centre, en Bretagne, là où il y a du vent, ou sur le littoral, mais on voit que c'est l'occasion pour les citoyens de s'impliquer et d'avoir des activités économiques sur tout le territoire. Au total, donc ça, c'est une étude qui date d'il y a trois ans déjà, de, du CNRS à propos du scénario de Négawatt, il dit qu'il y aura des destructions d'emplois et il faut évidemment accompagner les gens et les rassurer. Oui, les gens qui travaillent dans une usine de charbon, il y a encore quelques centrales qui font de l'énergie avec du charbon en France et dans toute l'Europe. Oui, dans, en principe, dans 10 ans, il faudrait qu'ils aient plus de boulot. Mais on peut voir avec, avec leurs compétences comment, à proximité de chez eux, on ne va pas leur demander de bouger 300 km Donc il y a un accompagnement pour les métiers qui, qui doivent, dont le nombre doit diminuer. Il y aura moins de chauffeurs routiers sur les routes. Si on veut développer le fret ferroviaire, si on veut développer les circuits courts et le fret ferroviaire, il y aura moins de chauffeurs routiers. Comment est-ce qu'on vérifie que chaque personne qui aujourd'hui gagne sa vie et nourrit sa famille ou se nourrit déjà lui-même en étant chauffeur routier, comment on lui permet vraiment de, de changer Donc il y a des métiers où le nombre va diminuer et puis il y a des métiers qui vont augmenter et au total, c'est une, une estimation qui est à trois ans, est arrivé à 600 000 créations nettes, en en, en, nettes d'emplois. Et les derniers chiffres de l'ADEME disent qu'on a pris du retard, mais que si on, veut, si on veut mettre les moyens, le volume de création serait à 900 000 emplois. Donc, a priori, si on espère gagner la campagne, on, va, on se donne un an pour obtenir qu'il y ait un traité. Donc, notre, on va lancer une pétition euh, et on espère avoir 3 millions de signatures. Dans, la prochaine COP est en Pologne. C'est la COP 24. Et donc, Jean a dit qu'elle sera très importante parce qu'il faut clarifier les objectifs et clarifier les engagements de chaque pays. Et donc, dans un an, de nouveau, on va, tout le monde va se demander que fait l'Europe. Et de nouveau, l'ONU va sortir un rapport alarmiste pour dire qu'on a des, un écart catastrophique entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait. Donc, notre objectif, c'est d'avoir fait un gros travail de terrain dans l'année qui vient pour convaincre tous ceux qui n'ont pas encore compris de la gravité du problème. Montrer aussi que ce n'est pas trop tard, que ça peut être une opportunité. Demander aux gens de signer. On va aller voir des dirigeants à l'Elysée, chez bleu, chez Merkel pour les convaincre. Et puis, il y a sous l'autorité de Miguel Moratinos, qui est l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères. On va rédiger le traité. Il y a des juristes de très haut niveau qui vont, et des diplomates qui vont travailler pour que dans un an, on puisse dire au chef d'État, voilà le traité, article 1, article 2, article 3. On peut le ratifier très vite. C'est l'idée d'Aberma, c'est que le traité pourrait être ratifié le même jour, dans tous les pays d'Europe, par un référendum, ça aurait de la gueule que le même jour, en Allemagne, en France, en Belgique, en Espagne, on puisse voter pour savoir si oui ou non on veut cette nouvelle Europe, et que du coup, fin 2019 ou début 2020, on peut le mettre en œuvre. Il y a un gros chantier en matière de formation, mais si on veut, Jean l'a dit, on n'a plus que trois ans pour agir, il faut vraiment que la courbe qui est une cassure, il faut que nos émissions de gaz à effet de serre plongent, et il faut que l'Europe montre que c'est possible pour de vrai, et que c'est une bonne nouvelle pour que d'autres zones du monde enclenchent. Donc notre objectif est de convaincre tout le monde qu'on y gagne tous, on y gagne tous, à titre perso. La Commission européenne dit qu'on pourrait tous économiser chaque année entre 800 et 1000 euros sur nos dépenses de chauffage et de transport. Ça développe de la citoyenneté au niveau local. Ça permet de changer de modèle agricole, d'avoir une alimentation plus saine et plus durable, sortir de notre dépendance aux énergies importées, une nouvelle politique de recherche et d'innovation. Enfin, Je ne vais pas reprendre tous les arguments, mais il faut qu'on arrive à convaincre que... On a je finirai là-dessus en disant que euh, on s'est connu avec David quand on était étudiant. Moi mon dernier cours d'histoire à Sciences Po, euh, c'était le plus grand spécialiste de l'Allemagne en avril 89 qui nous expliquait que le mur de Berlin était encore là au moins pendant 50 ans et que de notre vivant, on ne verrait pas la chute du mur. Je ne donnerai pas son nom par charité chrétienne, mais en avril 89, c'était le plus grand ne rigolez pas, c'était le plus grand spécialiste de l'Allemagne. Et il se trouve si on avait attendu les grands diplomates, peut-être que le mur de Berlin serait resté là. Mais c'est des citoyens, c'est des étudiants, c'est des chercheurs, c'est des gens qui, qui, qui dînent ensemble, c'est des gens qui prennent un café, qui vont au théâtre, qui se disent non, c'est plus possible, j'en ai marre, c'est plus possible. Et c'est des gens sans importance, Vaclav Havel a un très beau texte pour dire que c'est des gens sans importance qui ont décidé de leur avenir et qui ont fait tomber l'humeur de Berlin. Ben, j'espère, tu as dit que la Ligue des droits de l'homme avait été créée à Rennes, ben, j'espère que Rennes va être à l'origine d'une petite révolution et qu'on va gagner ce combat. Merci.